Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser mon quatrième art journal. Alors le thème de cet art journal est feelings, les sentiments. J'avais trouvé dans un magazine une page très très chouette avec plein de coeurs, donc je vais les utiliser pour ce thème. Donc avec le gesso, je prépare la surface. Et avec des encres isine et de la peinture acrylique blanche, je crée une atmosphère un peu plus chaleureuse avec du rose et du rouge. Et quelques gouttes de l'encre pigment zinc. Avec mon tampon clear, j'essaye d'ajouter un peu de mélodie. Et avec une petite grille en plastique que je m'étais procurée de je ne sais plus quoi, d'un emballage à mon avis, et du gesso, je crée un peu de, de bas-relief. Et avec un peu de peinture acrylique rose, légèrement argentée, je repasse par-dessus, puis j'essaie d'effacer pour laisser un peu la peinture centrée entre les motifs du bas-relief. Je colle mes petits cœurs avec du gel médium mat. Je repasse sur la surface, surtout sur, sur les motifs euh, des notes de musique avec du gel médium mat pour mieux fixer euh, l'encre. Le, Je peins des nuages avec de l'acrylique blanche. Alors, j'avais trouvé ce, ce joli vernis pailleté rouge au marché que j'ai acheté pour 1 euro. Donc, j'en profite pour passer sur mon petit nuage pour lui donner un peu de peps et un peu de d'étincelles de brillance. Alors comme le thème est sentiments, feelings, donc il y a remuement, agitation des sens, caprice, désir intense, mais aussi le flou, les, les tensions que je vais représenter avec les masking tape, donc genre euh, comme des euh, éclats, euh, des tonnerres. Donc euh, il y a tout un ensemble de tensions mais des sentiments aussi positifs qui fait que notre cœur se laisse emporter. Alors je représente le brouillard avec quelques gouttes d'encre blanche et je badigeonne légèrement avec de l'encre écoline. Et voilà, c'est terminé pour cet art journal. J'espère que le résultat vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Entre temps, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci.